Aimeriez-vous mieux communiquer avec votre enfant, mieux le comprendre, mais qu'il comprenne également vos besoins Voudriez-vous tout simplement que l'ambiance soit meilleure à la maison, plus harmonieuse Si la réponse est oui, alors restez avec moi, car vous allez découvrir dans cette vidéo la méthode en 5 étapes qui peut vous permettre d'améliorer radicalement votre relation avec votre enfant et ainsi atteindre un mieux-être significatif dans votre vie. Attention, cette présentation ne sera pas en ligne éternellement. Profitez-en pour la regarder jusqu'au bout, dès maintenant. Je m'appelle Jonathan Ryder, j'ai 37 ans, je suis auteur, éditeur, spécialisé dans la communication parents-enfants, mais je ne tiens pas de blog sur la parentalité, je ne suis pas psychologue pour enfants, je ne suis pas non plus thérapeute familial, je suis simplement le papa d'un petit garçon de 8 ans, J'applique avec lui les techniques de communication efficaces et bienveillantes enseignées dans cette formation, et je dois dire fièrement que depuis, nous avons une excellente relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Ce qui n'empêche pas quelques conflits occasionnels, mais que nous résolvons à chaque fois assez vite. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a cinq ans, lorsque je me suis séparé de sa mère, ça n'a pas été facile pour mon fils, pour exprimer son mal-être il faisait beaucoup de caprices. Je ne savais pas comment les gérer. J'étais désemparé. Souvent, je m'énervais contre mon fils. Je criais pour qu'il se calme. Évidemment, ça ne marchait pas. Alors, je le menaçais, je le punissais. Et bien sûr, je culpabilisais. Ça ne pouvait plus durer. Il me fallait une solution. Je me suis donc penché sur le sujet de la communication parent-enfant. J'ai lu divers ouvrages et j'ai découvert entre autres une méthode qui préconise une éducation efficace et bienveillante, sans récompense ni punition. Enthousiaste, j'ai mis en pratique ce que j'ai appris. Aujourd'hui, mon fils est heureux et bien dans sa peau. Fini les caprices. Quel bonheur de pouvoir enfin communiquer sans menacer ni punir. Quelle joie d'être cool, relax. Vous avez du mal à communiquer avec votre enfant vous vous énervez souvent dans le vide parce qu'il ne vous écoute pas. Vous vous sentez coupable lorsque vous le punissez ou lorsque vous vous mettez en colère. Vous avez même tendance à vous déprécier. Vous pensez des choses du genre « je suis une mauvaise mère » ou « un mauvais père ». Du coup, par culpabilité et aussi par découragement, vous acceptez de vous laisser marcher sur les pieds par votre enfant. Jusqu'à n'en plus pouvoir. Alors vous vous mettez de nouveau en colère et ça n'en finit pas. Vous êtes émotionnellement épuisé, psychologiquement à bout de souffle. Imaginez maintenant que vous savez désamorcer les conflits avec votre enfant, en communiquant avec lui de façon efficace et bienveillante. Vous parlez avec lui d'une manière calme et détendue. Vous l'écoutez et il vous écoute également. Vous êtes complice. L'ambiance à la maison n'est plus conflictuelle, mais joyeuse. Votre enfant vous perçoit comme un parent positif, à l'écoute, à qui il peut se confier vous pouvez mieux l'aider à trouver des solutions à ses problèmes. Votre enfant devient plus responsable et avance positivement vers la vie adulte. Vous êtes davantage rassuré pour son avenir. Et surtout, vous êtes heureux de le voir chaque jour gagner en maturité, grandir et s'épanouir. Ceci est la seule formation en cinq leçons pour apprendre à désamorcer les conflits avec votre enfant et devenir un parent écoutant et écouté. Cette formation courte vous est livrée en format PDF, par téléchargement. Elle est donc accessible immédiatement. Vous ne perdez pas de temps à attendre. Avec son bonus, elle fait 40 pages. Elle est donc très compacte, vous avez l'essentiel et rien de superflu. Vous allez droit au but. Cette formation vous permet d'apprendre rapidement à désamorcer les conflits avec votre enfant sans vous énerver. En conséquence, vous êtes moins fatigué. Vous avez plus d'énergie pour faire ce que vous voulez et réaliser vos projets. Vous faites respecter les limites sans avoir à punir, donc fini la culpabilité. Vous avez une meilleure image de vous-même et plus d'assurance en société. À travers cette formation, vous apprenez aussi à écouter votre enfant, à être plus réceptif à ses besoins. Vous le comprenez mieux. Enfin, les techniques enseignées dans cette formation vous permettent de mener votre enfant vers plus de maturité et considère ses propres besoins autant que les vôtres. Vous aviez l'habitude de voir le visage renfrogné de votre enfant qui vous faisait encore la tête. Vous étiez triste de ne pas avoir une bonne relation avec votre enfant. Vous étiez fatigué parce que vous vous mettiez régulièrement en colère. Vous frisiez même le burn-out parental. Aujourd'hui, vous voyez le sourire sur le visage de votre enfant et son regard aimant. Cela vous remplit de bonheur. D'ailleurs, vous êtes en bien meilleure forme. Vous émettez des ondes positives. Vous êtes resplendissant, radieux, plein d'énergie. Vous vous sentiez coupable de ne pas savoir communiquer avec votre enfant sans colère ni lassitude. Aujourd'hui, vous êtes un nouveau parent pour votre enfant. Vous êtes un parent zen. Vous êtes fier de savoir faire preuve d'ouverture dans vos échanges quotidiens avec votre enfant. Vous étiez frustré de ne pas pouvoir aider votre enfant renfermé sur lui-même. Aujourd'hui, vous découvrez votre enfant sous un angle neuf. Et vous êtes heureux de pouvoir enfin l'aider car il se confie à vous volontiers. Notamment parce que vous savez combiner l'écoute active et la méthode gagnant-gagnant que je vais vous expliquer dans un instant. Ce qui est formidable, c'est que non seulement vous savez réellement désamorcer les conflits avec votre enfant, mais en plus, les conflits se font de plus en plus rares. Car en employant ces techniques, chaque jour, vous bâtissez une meilleure relation avec votre enfant. Cette formation courte est une réelle alternative à l'éducation autoritaire ou permissive. Elle propose une façon de procéder nouvelle et des solutions qui marchent. C'est un nouveau mode de parentalité basé sur la confiance et le respect mutuel. Une vingtaine d'heures chez un psychothérapeute familial coûte au moins 1000 euros. 5 heures de consultation coûtent donc 250 euros minimum. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. La formation que je vous propose, bonus compris, est à seulement 67 euros. Vous voulez bâtir une meilleure relation avec votre enfant Vous voulez apprendre à désamorcer les conflits rapidement Vous voulez devenir un parent écoutant et écouté en 5 leçons Alors, pour commander votre formation et son bonus, cliquez maintenant sur le lien ci-dessous. Nous allons bientôt énumérer les 5 erreurs à éviter si l'on souhaite bâtir une meilleure relation avec son enfant. Mais d'abord, voyons d'un peu plus près le contenu de votre formation. Cette formation courte se déroule donc en cinq modules. Dans le premier module, vous découvrez peut-être avec surprise que vous n'avez pas à tout accepter tout le temps. Page 5. Vous ne pouvez pas être constant. Vous êtes humain et donc faillible. Dans le deuxième module, vous prenez conscience du pouvoir de la non-intervention et de l'écoute passive. Page 9. En gros, cela consiste à ne rien faire et à ne rien dire, juste écouter. Dans le troisième module, vous découvrez l'écoute active qui consiste tout simplement à reformuler ce que votre enfant vous dit. Page 12. Il s'agit de décoder et reformuler ses propos sans émettre le moindre jugement. Vous êtes étonné de constater combien cette technique peut susciter chez votre enfant l'envie de se confier à vous. Dans le quatrième module, vous apprenez à parler pour que votre enfant écoute. Page 17. Pour cela, vous vous habituez à dire je plutôt que tu. Il s'agit d'exprimer vos sentiments et vos besoins sans jamais accuser ni blâmer votre enfant. Enfin, dans le cinquième module, vous découvrez la méthode gagnant-gagnant pour désamorcer les conflits avec votre enfant. Page 20. Cette technique très efficace consiste à dialoguer avec votre enfant pour trouver des solutions ensemble. Votre enfant participe ainsi à sa propre éducation, ce qui le rend responsable et le conduit vers plus de maturité. À la fin de chaque module, je vous propose un exercice de mise en pratique. Ces exercices sont à pratiquer quotidiennement. De nombreux ateliers enseignent des techniques similaires à travers le monde, dans plus de 40 pays, et ont déjà aidé des milliers de personnes à bâtir une meilleure relation avec leurs enfants, sans récompense ni punition. Pour résumer, voici donc les techniques concrètes de communication efficace et bienveillante que vous apprenez dans cette formation. La non-intervention. L'écoute passive. L'écoute active. Dire je plutôt que tu. La méthode gagnant-gagnant. Grâce aux exercices proposés à la fin de chaque module, vous mettez ces techniques en pratique, au quotidien, avec votre enfant. Très vite, vous constatez les résultats positifs. Une meilleure compréhension des besoins de votre enfant. Plus de considération de la part de votre enfant pour vos propres besoins. Votre enfant se confie davantage à vous. Ensemble, vous résolvez les conflits plus rapidement et dans le calme. Les conflits se font de plus en plus rares. Maintenant, comme promis, voyons les 5 erreurs à éviter pour commencer dès aujourd'hui à bâtir une meilleure relation avec votre enfant. Nier les sentiments de votre enfant. Donner des ordres à votre enfant. Menacer votre enfant blâmer votre enfant. Faire la morale à votre enfant. En suivant votre formation, vous apprenez progressivement à éviter ces cinq erreurs que malheureusement font la plupart des parents, et que vous faites probablement aussi même animé de bonnes intentions. Il faut savoir également que la façon dont vous parlez avec votre enfant influence directement son estime de soi. C'est pourquoi, en bonus de cette formation, je vous offre une série de 23 petits articles rédigés par mes soins qui peuvent vous permettre de mieux communiquer avec votre enfant pour favoriser son estime de soi. Dans ce complément, vous découvrez notamment une autre méthode de communication efficace et bienveillante en 4 points. Comme vous souhaitez le meilleur pour votre enfant, il convient de combiner cette autre méthode avec celle apprise au cours des 5 leçons de votre formation. Concernant les spécificités de cette formation, Notez ceci, elle fonctionne avec des enfants de tous âges, de la petite enfance à l'adolescence. Elle permet d'apprendre à désamorcer les conflits avec votre enfant, mais aussi les conflits entre frères et sœurs. Vous pouvez même l'utiliser dans vos relations avec les autres adultes. Il s'agit d'une formation courte, facile à assimiler, rapide à mettre en application. Est-ce une arnaque Non. Cette méthode a déjà fait ses preuves sur des milliers de parents, il ne tient qu'à vous de nous rejoindre. De plus, vous êtes couvert par une garantie satisfait ou remboursée de 365 jours. Oui, vous disposez d'une année entière pour essayer cette méthode. Si par hasard elle ne vous convenait pas pleinement, vous seriez remboursé intégralement et sans condition. Naturellement, la vente de cette formation est encadrée par les lois en vigueur et vous trouverez les coordonnées du service après-vente ci-dessous. Vous ne prenez donc aucun risque alors n'hésitez plus, passez à l'action dès maintenant. Commandez votre formation pour devenir un parent écoutant et écouté en cinq leçons, et ainsi apprendre à désamorcer les conflits avec votre enfant. Pour cela, cliquez sur le lien ci-dessous. Ne comptez pas sur l'école ou la société pour vous venir en aide, et ne croyez pas que votre problème se réglera tout seul. Si vous n'agissez pas aujourd'hui, demain sera comme hier, souffrance et frustration. Vous aurez toujours autant de mal à communiquer avec votre enfant, car les conflits ne cesseront pas d'eux-mêmes. Oui, votre relation risque fortement de continuer à se dégrader. Et lorsqu'il sera adolescent, il est fort probable que votre enfant décide purement et simplement de vous congédier en tant que parent. Vous serez réduit au rôle d'emmerdeur ou d'emmerdeuse vous serez la dernière personne à qui votre enfant viendra se confier. C'est la porte ouverte à toutes les influences néfastes du monde extérieur. Mauvaise fréquentation, attitude outrageante, comportement dangereux, consommation de drogue. Votre fatigue psychologique et physique ne fera qu'augmenter, jour après jour après jour. Vous risquez peut-être une dépression nerveuse, ou vous allez tout bonnement baisser les bras, et rejoindre la cohorte des parents démissionnaires. Heureusement, maintenant, vous savez quoi faire Votre solution est à portée de clic, alors n'attendez plus et optez enfin pour un mieux-être dans votre vie Commandez dès maintenant votre formation courte pour apprendre à désamorcer les conflits avec votre enfant en devenant un parent écoutant et écouté en cinq leçons. C'est à vous de jouer. Cliquez sur le lien ci-dessous.